je peux bien, bien, bien.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 la coach ça me fait trop comment est-ce qu'on peut voir le parfum sur le direct un hein, coach Oh alors. vous sentez mon parfum là-bas vous sentez oh non la femme n'en est pas seule à sa tête oh my god hmm Bonjour vous Them say them say make I tell you say bâton with the lord non non non oh bon vous bon un message pour il faut que je formule ça exactement comme il m'a donné. Encore. Okay. You will come back with a new song to sing. God is good, oh Congratulations, Congratulation You won't come back with a new song to sing Ok On d'accord entre vous, bon pardon, je dois attendre encore un peu Congratulations, you have seen the glory of God. Congratulations, He has done it for you. You will come back with a new song to sing, God is good. Congratulations. Partagez pour qu'on soit un peu plus nombreux. Rouve absolument sur les instructions qui vous sont données. Très important. Donc c'est congratulation je suis dans mon esprit. C'est venu seul. soleil. Je n'ai pas suivi ça ce matin. Vous savez quand tu as une chanson dans ton esprit, parfois Dieu te guérit avec les chansons. Tu restes comme ça là. Bonjour le roi Hervé. Tu restes comme ça là. Tu es, un, tu, es un, tu es bizarre, tu te sens mal. Après, il met une chanson dans ton esprit, ça saute on ça boum. Mm -hmm. Si tu as le téléphone à ta portée, il faut mettre ça, tu chantes. Même si tu as le téléphone, il faut faire ta bouche, tu chantes. Parfois, cette chanson-là, c'est ton hymne de guérison. God say, make I tell you say, Now you didn't choose one week.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 You will come back with a new song to sing. God is good. Oh. Connectez-vous. Bon. Oh, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Bon, je vais pas... Ceci va sortir comme ça sort. Ils vont seulement parler parce que... Ils pensent qu'il y a des gens là-dedans qui ont besoin d'entendre ce que... Euh, ce, qu y a, ce que j'ai à dire et ça va vous guérir ça va vous donner la direction ça va vous guérir surtout ça va vous guérir ok éternel des armées Dieu tout puissant, Dieu trois fois saint Jéhovah Shalom tu es le Dieu de paix Jéhovah, Nissi, c'est toi qui combats pour nous même quand nous ne sommes pas conscients de ce qui se passe, tu combats je te confie chaque personne qui écoute chaque personne qui me regarde Père, je demande ta main puissante sur eux j'enlève la tristesse j'enlève la tristesse tout esprit de distraction j'enlève la lourdeur et Seigneur, je demande que je souffle un vent nouveau sur eux. Que leurs projets puissent être poussés jusqu'à jusqu accomplissement des projets. Je vous délivre de tout esprit de découragement. Au nom de Jésus, j'ouvre vos oreilles. Amen. Vous savez... Tant que tu ne sais pas qui tu es, tu auras les petits challenges. Tant que tu ne commences pas à te battre, tu auras les petits challenges. Tant que tu ne... Tu vois quand tu dormais sur le canapé de ta cousine là? Hein? Tu avais des petits problèmes. Ton corps ne te dérangeait pas, ton pied ne faisait pas mal, tu ne payais pas, non, non, non, non tu n'avais, parce que tu étais dans un petit, dans une petite, un petit chiffre d'affaires, tu étais dans une petite situation, on te regardait, on se moquait même de toi. Tant que ta vie était toujours bloquée là, depuis les années que tu as fait en là, tu n'avais pas les papiers non, tu n'avais pas prévu d'aller dans l'Ophelida quelque part non, tu il n'y avait aucune vie quelque part de sous la terre qui était touchée, impactée à cause de toi. L'ennemi te laissait tranquille. En tu pensais que tu avais les problèmes, tu n'avais pas les problèmes. Hein? Tu avais seulement les faux problèmes, genre, ouais, je vais manger quoi. Oui, il y a la fête, de, de le mariage de ma cousine samedi. J'ai envie de porter tel habit. C'était ça tes problèmes. Hein? Hum? Commence maintenant ah, Ok, ça fait six mois, ça fait un an. Et régulièrement, tu as au moins ce. Par mois, tu as au moins 10 personnes qui comptent sur toi. Par mois. Hmm? Tu as commencé à avoir les projets que, wow, je viens en décembre pour construire, une, pour faire la fondation de l'orphelinat. Que, wow, je vais venir arranger l'église. Wow, écoutez, dans la Bible, il y a le centenier là qui a envoyé qu'on guérisse son, son, je ne sais pas si c'est son fils ou bien son, un de ses, de ses, de ses officiers. Les hommes du village ont témoigné que l'homme, c'est un bon mari, papa, je ne sais pas, c'est un, une bonne personne. Il a construit les églises dans notre village. Vous avez commencé à voir les gros projets. Bonjour la Reine Marie. Vous avez commencé à programmer comment vous allez partir dans votre village creuser le forage pour que ça aide les gens ah, ah. vous voyez les forces du mal sont en train de travailler jour et nuit pour détruire tuer les gens, voler toi tu commences à construire comment tu vas faire les campagnes où on va venir dans les villages avec les docteurs pour soigner les enfants tu programmes déjà comment tu vas construire l'hôpital dans ton village où il y a trop de mortalités infantiles. Dieu connaît vos projets. Seigneur, je sème ceci Pourquoi demain tu me permettes de faire ça. Mais Seigneur, tu as déjà commencé à semer pour les grands projets que tu vas faire en 2024 pour aider les gens. <rire> et tu as déjà commencé là, là, là, chaque mois. Je te dis que chaque mois, il y a au moins 10 orphelins qui mangent sur ta tête. Que tu restes comme ça là tu envoies 20 mille 50 mille je sais pas comment deux fois par mois tu as 25 25 000. Hmm? je fais le direct c'est pour te prévenir hmm? tu as compris donc tu commences à devenir une menace réelle pour le royaume des ténèbres tu me suis avant de lever tu, tu manges en une semaine tu t'occupes de, de ta petite tête tu fais trop, tu t'occupes de tes enfants. Bonjour la reine Amel. Pardon. Tu pars dans les hôpitaux, tu fais les dons de lits, tu fais les dons des appareils. Tu es là comme ça, en ben tu as déjà commencé à voir comment tu vas vous contacter deux, trois hôpitaux pour que quand ils renouvellent leur équipement, ils te donnent, tu mets dans le conteneur, tu envoies en Afrique pour aider les gens. Les projets que dangereux pour les rêves de ténèbres que tu es en train de concevoir dans ta tête là. Parce que regardez, l'ennemi aime. Le diable ne va pas te déranger. Tant que tu es à l'église ou tu es là, tu dis, Seigneur Jésus, Seigneur, prends-moi. Je veux le mariage, Seigneur. Je veux la voiture, Seigneur. Je veux l'enfant, Seigneur. Ça ne le dérange pas. It doesn't disturb him. Parce que c'est ta petite personne. Maintenant, toi, voilà, tu as commencé à faire les salakas. Chaque jour, tu nourris au moins trois personnes. Et je vous dis toujours, ne simplifiez pas. Même si c'est 500 que tu donnes par jour à quelqu'un. Il y a un fou dans ton quartier qui sait que chaque jour, va manger son pain, pain. chargé de 500 avec, sur ta tête. Ma chérie, tu es déjà une cible un peu plus élevée pour le royaume des ténèbres. Donc, le Seigneur m'a demandé ce matin de te dire que tu dois te préparer parce que la façon dont tu, es, faisais, tu tu avais la victoire sur tes batailles avant, ça doit changer. Tu me suis Je vais vous prendre l'histoire de Job. Ça c'est une prédication totalement improvisée. Jesus, je sais parce que je vous dit dans trois minutes. Monsieur Assis ici, j'ai fait 20 minutes, je voulais écrire mon message, il me dit jamais. Je vais écrire, il dit que jamais. Dis ce que je vais te dire. Bon, on va lire job. De toute façon, je suis qu'un employée. Le patron me dit de vous lire job. Lisons job. Ok. Donc, euh, Job 1, verset 8. L'éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur, Job »« As-tu remarqué mon serviteur, Hervé »« As-tu remarqué ma servante, Vanessa ?»« Bonjour, bonjour, bonjour, les rois et les reines. »« Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il est un homme intègre et droit. » Craignant Dieu et se détournant du mal. Satan a répondu Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu Ne l'as-tu pas protégé lui et sa maison et tout ce qui est à lui Tu as béni le veau de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Le diable va vouloir s'attaquer à ce qui est précieux dans votre vie. Un jour, je me rappelle, quand je commençais encore à faire les délivrances à distance, J'étais encore au début, c'était en 2020, il y a cet homme très... Euh, son village, était, il était d'un village quelque part là-bas, il Je ne veux pas dire le village, juste pour qu'il ne se reconnaisse pas. Donc, euh, c'était <coughs> le genre de simple ton, là. <coughs> tu vois, le genre de, de, de jeune homme que... On dit là, tu le serrer, il dit... Ah. Faites des choses et hein, prix un hein, jeune, hein. très talentueux. Il avait une page Facebook où il faisait beaucoup de directs et il sensibilisait beaucoup. Quand il y a quelqu'un qui est malade, peut-être quelque part, il va faire des trucs, il va faire des fonds de raising. Donc il va collecter les fonds pour aider la personne. Mais c'est quelque chose de très, trop simple. Donc il est donc arrivé dans le ministère, que, dans mon ministère. Parce qu'on faisait des choses en ligne. Et militaire. bon est terminé j'ai donc commencé à, à prier pour lui on devait faire je devais faire un petit une petite, un petit rituel de délivrance j'ai prié pour le monsieur j'ai fait deux trois trucs à distance instantanément il a été délivré c'est quelqu'un que quand le seigneur parlait à travers lui elle, il y a apparitions de Jésus la nuit. Ça, c'est après euh, cela. Donc, à l'instant, quand je finis de prier pour lui, il me remercie. Il dit, voilà, il se sent mieux. Immédiatement, donc cinq minutes plus tard, j'ai eu la moitié de mon corps qui était paralysé. Donc, voilà, je me couche je le lit. Je n'arrive plus à respirer. Je dis, mais c'est quoi, quoi cette affaire-ci c'est que les, les démons de quel, quel village là-bas, il y a je suis partie attaquer comme ça. Donc, immédiatement, ma fille, qui avait 10 ans à l'époque, je, je suis sur le lit, je suis paralysée. Et elle assistait toujours science de prière. Elle vient donc, elle met la main sur moi et commence à prier. Ma fille a parlé à Satan le jour-là. Satan enlève tes mains de ma mère. Elle prie deux minutes plus tard. Paralyse pas. Donc, si on va regarder le transfert, c'est quitter de lui à moi. C'est quitter de moi maintenant. Dans ma vie, sort du, Elle dit que c'est quand j'ai vu au carrefour maçon. Là, je crois qu'hier, je vous ai parlé de la plupart des j'ai au carrefour maçon. Donc, il va en bordure de route. Et il fallait puiser l'eau. Quand on coupait l'eau, il fallait puiser l'eau. Traverser la route pour puiser l'eau euh, en face. Fait first style Est-ce fini de prier pour moi Je vais bien. Je me lève. Est-ce qu'on aller puiser l'eau elle revient peut-être cinq minutes plus tard, elle est tremblante, elle pleure, je sais c'est quoi Elle dit que la voiture a failli la donc la voiture s'est arrêtée nette devant elle, la voiture a failli la connerie. Elle n'a jamais eu un problème avec la voiture, elle s'est très bien traversée la route. Je, je, je... je me suis rappelé cette histoire maintenant pour vous faire comprendre qu'il y a des, des degrés dans lesquels vous allez arriver. L'ennemi va vouloir attaquer votre enfant, votre progéniture, parce qu'il sait que s'il touche ta progéniture, il te touche directement. Il va vouloir attaquer ton mari. Tu vas voir que parfois tu es en train de servir Dieu. Pendant que tu sers Dieu, ta femme te trompe. Écoute, la femme-là n'était pas dans son bon état mental. Il me suit. C'est quand tu commences à aider les orphelins que ton mari déconne. C'est quand tu décides que non, je vais partir faire telle chose, wow, wow, je vais aider, je vais prier. C'est là que ton mari va commencer à faire tous les grandes, grandes choses. La façon dont tu étais attaqué avant, et la façon dont tu vas être attaqué maintenant, là, ce sera un autre degré. It's going to be another level. Et c'est le genre de choses que ça entre dans tes os. De touche je me suis <rire> le diable connaît là où il peut toucher quelqu'un mon frère <rire> aïe aïe aïe tu t'es marié la cérémonie de mariage était bien vous avez de vous avez fait vos cinq enfants bien vous n'avez jamais eu de problème majeur dans votre mariage Ok, tu as commencé déjà non Tu as commencé à prier pour les gens, tu as commencé à prier pour que ta famille soit délivrée des malédictions générationnelles. Tu as demandé, il y a maintenant, les jeux, il y a beaucoup de familles qui font le lavage en groupe. Donc, hier par exemple, j'ai fait le lavage de 8 ou 9 personnes dans une famille. Donc, tous les enfants du père là. là le mois passé, j'ai lavé 21 personnes d'une famille. 21 personnes. Tu crois que la personne qui a payé pour le lavage là, tu crois qu'on va te comme ça Hein? Hum? Donc voilà, tu jeûnes. Tu dis que le mec dit c'est comme je jeûne. Je jeûne pour la libération de ma famille. Je jeûne pour Dieu. Je sais, vas tu choisis quelque chose qui ne te concerne pas seulement toi. Je te préviens seulement. Les attaques ne seront pas, ne vont pas venir enlever ta bénédiction. Mais l'ennemi fait ça pour te distraire. Et si tu es vigilant pendant que tu es attaqué, parfois Dieu va t'envoyer un message le matin de l'attaque. Il y a une situation qui m'a beaucoup affectée récemment. Et je ne vais pas vous mentir, moi je suis quelqu'un qui... Tu veux faire quelque chose à 5h, à 6h, j'ai oublié, je suis passé sur ça. Rien ne reste dans ma tête. Il dit toujours que personne ne perd le loyer dans ma tête. Mais le tout, cela. là. Il reste comme ça là. Quand ça se passe à 2 heures, à 8 heures, le Seigneur envoie un de ses serviteurs. Je suis couché comme ça là. Il vient s'asseoir. L'homme là a pris le jour là. 25 ou 30 minutes. Priez pour moi. Je ne connaissais pas encore les batailles qui arrivaient. Je ne connaissais pas. Priez pour moi. S'asseoir. Priez. Il prie. Après, il s'est dit que... Hey, ce n'est pas encore fini. Après, il dit que... Ah, Peut-être qu'il va s'ennuyer. Peut-être qu'il va... Mm -mm. Priez. Donc, c'est comme si on que me guérir le jour-là. Priez. Priez. Après, il finit. Il a, il a, il a, fait, il a dit au boulot. Mais hein. il a laissé son boulot qu'il devait faire. Après, il s'assoit, il prend la Bible, il prend les passages, il me cite. Je ne savais même pas, c'est plus tard que, une semaine après qu est sûr que est que c'est un pasteur. Je ne savais même pas que c'est un pasteur. Mais dans le service-là, Dieu m'a localisé à travers quelqu'un. Écoutez, vous devez comprendre que les dimensions sont en train de monter. Je me rappelle de Pasteur Christ. Les gens ont beaucoup parlé par quand il s'est séparé de sa femme. Ceux qui connaissent Pasteur Christ, Oyat Di Lomé. C'est un homme de Dieu que je respecte beaucoup. Je ne sais pas pourquoi l'on a sur sa vie. Séparer toujours l'homme ou la femme de Dieu de sa vie privée. Quand il s'est séparé de sa femme, personnellement, je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux, mais justement, seulement qu'ils sont séparés. Et quand j'ai vu comment les médias parlaient de ça, en ligne, les gens parlaient de ça, ils ont compris que ça, ce sont des attaques du diable. L'ennemi va vouloir essayer de te toucher là où Parce que ce qui prend l'argent, tu t'en fous. Il sait qu'il ça, tu t'en fous. Il va vouloir te toucher là où C'est que ça, c'est... Like, that's the highest rank I can touch. Il s'est assis, il m'a donné des prophéties le jour-là. Et quand il parlait, hey, la présence de Dieu est... Hey, hey, hey, hey, hey, chaque parole qui sortait de la bouche de l'homme-là, c'est comme si ça touchait seulement que chaque partie de mon corps. Il ne, me, il, ne m touché, il ne me touchait pas. Mais quand il parlait, après il sort, je dis que Seigneur, what have I done? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter que tu envoies un de tes serviteurs? Parce que je, je ne savais pas qui cet homme était, mais je savais que dans le monde spirituel, cet homme-là, c'est quelqu'un de haut placé. Et les paroles qu'il m'a donné, je ne savais pas que ces paroles-là allaient m'aider pour les trois à quatre prochaines semaines. Parce que les attaques qui sont venues sur moi, dans ma tête-là. Ah! Tu te lèves le matin. I'm up, I'm down. I'm up, I'm down. Like, tu vois les mood swings. Après, tu restes, même prier, même tu n'arrives pas à prier. Tu vois comme ça là. Écoutez, vous êtes en train de changer de, de niveau, pardon. Vous êtes en train de changer de dimension. Je ne veux même pas faire sur TikTok parce que TikTok c'est encore les enfants. Donc, Ce que j'ai dit là, c'est pour les murs. Si tu n'es pas mûr, tu ne vas, tu vas pas comprendre. Toute dimension dans laquelle tu es en train d'entrer là, ça a une autre qualité d'attaque. Maintenant, tu dois t'équiper. Et la première chose, c'est que tu ne, te, tu ne te battras pas comme tu te battais avant. Tu me suis. Tu ne te battras pas comme tu te battais avant. La deuxième chose, tu vas devoir suivre l'Esprit Saint pas à pas. Romains chapitre 8 verset 14. Le pasteur Christ, c'est quelqu'un que son. Depuis des années, il a toujours. C'est un, un enseignant, il enseigne beaucoup. Il a des enseignements que moi, personnellement, ça a changé ma vie. Je me rappelle en 2000, 2018. Ça, c'est l'année vraiment où j'ai beaucoup, beaucoup absorbé ces enseignements. Et ça m'a aidé à traverser des périodes très difficiles. Maintenant, vous devez savoir reconnaître les saisons de votre vie. Parce que ce qui t'a aidé à traverser une période difficile. En 2020, en 2022, ce ne sera pas la même chose. Donc, Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le Seigneur compte sur... ta confiance. Quand Job a été attaqué, on lui a tout pris. Imagine, tu as sept enfants. Sept. Les sept meurent dans l'espace d'une journée ou d'une semaine. Je ne pas pourquoi Dieu avait laissé sa femme. Je crois que peut-être Dieu savait que okay, c'est la femme que, pour qu'il ait encore d'autres enfants. Il faut que ça part dans le ventre de la femme. Donc, Dieu a laissé la femme. Pas un, pas deux, pas trois enfants, pas quatre, pas cinq. Sept. Donc, même pour pleurer, il n'y a pas l'espace. Tu vas pleurer, papy, euh, tout, euh, euh, bébé, tu vas faire comment Et je sais que la Bible n'en parle pas physique, enfin, il n'en parle pas de façon claire, mais je suis convaincu que dans le temps où il était à terre, dans le monde spirituel, il y avait une bataille qui se passait. In the spirit realm beaucoup d'entre vous c'est dans, dans ces moments que vous traversez que vous allez comprendre que ce n'est pas par votre force it's not by your strength peut-être un matin sur deux tu te lèves et tu es joyeuse congratulations you have in the glory of God demain tu es sur le lit, tu te réveilles à 9h, 10h oh viens les rideaux tu ne veux pas, oh. C'est ce qui t'arrive. Il y a une bataille qui se passe. Il y a ce spiritual battle. Quand ça m'arrive souvent, reste comme ça. Là. Je suis couché. vous pensez que ça m'a. Je suis couché. Je suis là où ça se lit. Il est couché dans les conversations dans ma tête. Mais lève-toi, non. Tu sais que tu es censé faire ça, non. Fais. Pourquoi tu ne fais pas? Pourquoi tu ne te lèves pas? Vous avez une bataille qui se passe. Parfois tu as même quelque chose qui c'est à côté de Tu vois, même pour éteindre la lumière. Tu vois l'interrupteur là-bas. 30 minutes plus tard, tu regardes l'interrupteur encore. 45 minutes plus tard, tu regardes l'interrupteur. Quand vous traversez cela, Ce que j'ai remarqué, c'est que le Seigneur, premièrement, il a déjà prévu ce qui va vous protéger en avance. Il a mis les airbags. Il a mis le airbag. Le airbag, c'est la protection que tu as dans la voiture qui te fait comprendre que même si tu... If you hit something, ok? Si tu cognes quelque chose, il y aura une mousse qui va sortir pour te protéger. Donc, quand tu commences à intensément, sérieusement te donner dans la de servir dieu Si tu fais l'aumône ici tel jour tu pries pour telle personne tel jour, je vous dis toujours, je vous ai lu Galates l'autre jour, Galates chapitre 6 ne soyez pas ne vous trompez pas tout ce que vous semez, vous allez récolter Galates 6 verset 6 celui qui, celui qui enseigne voilà celui à qui on enseigne, non c'est pas celui-là, verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc, tu ne sais pas que toutes les années où tu as semé des choses, Dieu te préparait les airbags. Et ces airbags-là, je suis là pour te dire ça pour que tu comprennes. Même si tu es couché là maintenant, tu m'écoutes à peine. Tu me comprends. go <rire> Oyuah. Même si tu es couché et ta chair est atteinte, tu me suis. Le seigneur va te lever de ce lit là il va te soulever de là tu es dans un moment où ce que j'entends c'est que tu es dans la dernière ligne droite parce qu'après ça quand job et de levé de là la bible n'a plus on a seulement dit qu'il il a vécu heureux et il a eu beaucoup d'enfants Parfois, il y en a parmi vous que vous êtes en train de faire le combat, le dernier combat de votre vie. Tu as 35 ans, mais tu es en train de faire ton dernier combat. Après, là, ça sera seulement bonheur, bonheur, bonheur, bonheur, bonheur, bonheur, bonheur. Mais quand tu es en train de traverser ça, c'est comme si c'est la fin du monde. J'ai dis bien, ça touche ta chair. Donc, je suis là pour te dire que la bataille a été vaincue tes airbags sont déjà activés pour te protéger. Même si ta chair ne répond pas comme tu veux maintenant, laisse seulement le temps. Il y a les prières que tu as faites. Oh Seigneur, je veux ça. Dans votre lignée, vous pas, tu n'étais pas censé te marier. Hmm? Tu, tu n'étais pas censé. Tu n'es plus censé avoir d'enfant. Maintenant, le Seigneur est en train d'enlever parce qu'il y a des choses qui étaient implantées dans votre corps. La qualité qu'est tout homme qui va venir va partir. Maintenant, Dieu te met à terre et il t'amène quelqu'un que dans ton truc que tu as à terre là, c'est là que tu découvres vraiment que la personne si c'est ma personne que Dieu a envoyée, c'est là que toutes ces peurs sortent. Donc, quand tu traverses les douleurs, ce n'est pas forcément négatif c'est vrai que ça fait mal personne n'aime la douleur je vais pas vous mentir je n'aime pas et n'aime pas moi qu'on me pique ne me piquez pas laissez moi je me, Ne me, je me quand on retire le sparadrap sur ma peau je veux pas je n'aime pas la douleur mais il y a certaines douleurs que parfois quand on les envoie sur toi quand ça vient et ton dernier tournant traverse psaume 23 <coughs> L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même dans la douleur, tu ne manqueras pas. Il me fait reposer. Quand il me dit « il me fait », un jour je méditais sur ce passage, j'ai compris que tu ne sais même pas que c'est Dieu qui te fait, il te fait, il te fait faire les choses. Je crois que ça, ça va aussi vous aider avec la culpabilité. Parce que parfois, il y a des événements qui se passent, tu dis « Ah, si j'avais fait autrement, peut-être qu'elle serait encore en vie » si j'avais fait autrement peut-être que ma mère ne serait pas morte si je l'avais amenée à l'hôpital à temps ouais si j'avais, écoute écoute bien ça s'est passé comme ça s'est passé même si tu faisais ce que tu dis que tu devais faire là, tu pouvais faire vous arrivez encore devant la voiture vous coude elle meurt toujours donc, tu pouvais sauver la personne à ce niveau-là. Devant, il y a un truc qui se passe. Ça, ça revient toujours au même verdict. Donc, tu as fait de ton mieux pour la sauver. Ou bien le sauver. Il y a des, quand tu es un enfant de Dieu, il y a des choses qui te font faire. Je sais pas comment on peut dire. Je ne sais pas comment on peut t'expliquer ça. Parfois tu fais un truc, tu ne sais même pas que ce n'est même pas toi qui fais. Mais c'est Dieu qui te pousse. Il y a un ange qui a pour toi qui te pousse, c'est bon, tu pas fait. Tu as compris? Tu as compris? Donc arrête de culpabiliser. Tu n'aurais pas pu changer les choses. Tu n'aurais pas pu changer les choses. Enlève la culpabilité de ton cœur. La prochaine fois que la pensée là va venir pour jouer... Tu dis non pas aujourd'hui pas, pas moi c'est quand ça fait ça ça prend toute ta chair tu te sens mal après tu veux essayer de partir changer encore tu dis que tu repars dans tes pensées on ne change pas le réel avec les pensées <rire> et c'est pire encore quand tu dois annoncer aux gens voilà ma mère est morte qu'est ce qui s'est passé oh il fallait me dire moi je connais un bon médecin qui pouvait la soigner Écoute-moi bien. Même le bon médecin-là ne pouvait pas. Tu as compris? Arrête de culpabiliser. Parce que quand tu vas finir par laver la personne, après l'ennemi, tu te vois dans ta voiture, tu rentres. l'ennemi met dans tes oreilles. Tu vois, je t'avais dit non, je t'avais dit. Je t'avais dit que quelqu'un pouvait faire quelque chose. Tu vois? Tu n'avais pas bien, géré la situation. Tu vois, là, tu commences à te sentir mal. Tu commences à te sentir mal. Bonjour, Franceline. Baptime, Bonjour. Le but de l'ennemi, c'est de te faire douter de toi. On ne change pas le passé dans les pensées. On ne change pas le futur dans les pensées. On vit seulement. Bonjour, ma fille Michel. Ma fille s'appelle Michel. Il me fait reposer. Il me dirige près des obésies. Je viens vous dire que ce qui est arrivé de bien, ce qui est arrivé de mal, tu as été dirigé, tu as été conduite. Maintenant, tu dois demander maintenant, Seigneur, comme tu m'avais conduit là-bas, montre-moi un peu. Qu'est-ce que tu es en train de vouloir faire? Parce que le Seigneur aime ça. Il aime prendre les situations désespérées pour en tirer sa gloire. Il aime prendre les situations qui sont... Et là, il flippe là. Pouf. Seigneur, comment c'est comment possible? Tout ça, demande à Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire, Seigneur? Ouais, si j'étais rentré plus tôt, si j'avais décoché. Ma mère est morte euh, en 2007. Et elle est morte le lendemain de mon anniversaire. Ma mère, c'était, je crois que c'est peut-être parce que c'est elle qui m'avait accouchée. Elle m'a accouché quand elle avait 18 ans. Et euh, peu importe l'endroit de la terre où je me, trouve, je me trouvais, ma mère ne ratait jamais un de mes anniversaires. Donc, cette année-là, mon anniversaire est passé, mais j'étais en train de fêter avec des amis. Ce qui fait que je me suis dit, je vais appeler maman le lendemain. Et je ne veux pas vous mentir, je me souviens encore très bien. Quelque chose dans mon esprit me disait, appelle maman. Appelle-là. Je me disais, OK, on peut marcher, on peut au restaurant, on prend pas ceci, faisons d'abord ça. J'étais en Angleterre le temps. là. Ça faisait un an que j'étais en Europe. Dans la période, j'étais allée en vacances en Angleterre. Le lendemain, encore, je me lève le matin. Quel je me dis, appelle ta mère. On peut marcher, on est parti au son des maquettes. On se déroule, on est parti, on est parti, parti, parti. À 16h, mon oncle m'appelle. Il m'appelle encore de l'heure. Et je me rappelle, j'étais en route, je marchais avec mon copain de l'époque. Et. Je crois que quand même que la famille doit être un peu plus. Ils doivent quand même annoncer les nouvelles là un peu plus différemment aux gens. Mais il m'appelle seulement, il dit Ta mère est morte. Es. <rire> j'étais es en route, j'ai failli m'effondrer comme ça en route. Et j'ai commencé à pleurer, voilà. Et. Euh, je me rappelle plus tard quand je, je suis restée, bon, j'ai guéri de ça après. Il y, avait, il y avait des moments où je restais comme ça, je me disais, ah, si j'avais appelé aussi maman. Si je l'avais appelé. Oui, je crois son Sunday Market. J'étais à Birmingham, non. en le son Sunday Market, non. <rire> Et, euh... Bonjour, petit oiseau. Ça va Il y a un petit oiseau sur mon balcon oh, regardez -le. le voilà oh il est parti petit oiseau tu es parti pourquoi bon si je l'appelais ça n'allait pas faire qu'elle ne meurt pas mais l'ennemi va utiliser ça dans ta tête te dire tu n'es pas une bonne fille tu n'es pas tu n'as pas tu ne je sais pas quoi. Mais sachez que l'ennemi va toujours utiliser ces choses là dans votre esprit. Et il va utiliser tu sais, pour chacun ça ça diffère, hein? chacun a sa part. Peut-être pour toi c'est ton père, peut-être pour toi c'est ton euh, un de tes enfants qui est décédé, tu te dis tout que ouais, si j'avais fait comme ça l'enfant là ne serait pas mort. Ou bien peut-être j'ai pas fait comme ça là, je n'aurais pas le jour là l'enfant ne serait pas sorti de mon peut-être tu as une fausse couche. Et le jour là, tu es parti quelque part, on je sais pas. On a dit, madame, ne marchez pas beaucoup, tu as marché beaucoup. Tu as marché. Tu arrives à la maison. Voilà, le sang commence à sortir. L'enfant sort. Hmm? Je ne sais pas ce bonjour Laure. Je ne sais pas ce que l'ennemi va utiliser contre toi. Mais quand il va venir, il ne sera pas. Il hard. Il ne sera pas gentil avec toi. Il sera pas hit you hard. Fais l'effort de le faire. Tu peux aussi avoir des moments où tu ne le fais encore pas. Hein, parce que je veux que vous compreniez que. Il y a parfois des choses qui doivent se passer. C'est vrai que les gens vont se dire Je sais Dieu. Tu peux avoir un médecin, son enfant meurt. Un médecin. Ton enfant meurt. Tu dis Mais docteur, tu es docteur, non Comment ton enfant peut mourir Parce qu'il y a des choses que j'aime pas qu'il y avait quel film il y a un film que j'ai vu comme ça là dedans il y avait un homme qui essaie de changer euh, le cours du temps mais à chaque fois qu'il changeait devant il y a, la chose se passait encore donc il vient modifier non peut-être telle chose peut le, le camion se devient cogner la fille à, à 8h elle allait mourir à 8h il vient à 8 heures il empêche que ça se passe à 12h la fille après, il dit encore non, permettez-moi de partir dans le passé. Il repart encore. Il la sauve à 8 heures. Après, il la sauve à 12 heures. À 15 heures, elle meurt. <rire> Je ne sais pas, j'ai vu un film comme ça. Je suis sûr que j'ai vu un film qui faisait ça. Et le Seigneur m'a montré, en fait, que il y a des... C'est dans, dans une échelle plus grande. C'est dans une sphère plus grande. Le, le spirituel ne peut pas être expliqué seulement avec les paroles du physique. Et je sais que quand tu réfléchis, comme euh, tout le monde là, tu vas te dire, ok, ça veut dire que ma mère était censée mourir. Ça veut dire que non. Mais, j'ai compris que quand Dieu va sauver quelqu'un, supposons peut-être ton enfant qui est mort. Il y a les gens qui accouchent, il y a les folles qui accouchent si l'enfant ne meurt pas, non. C'est une folle. Elle accouche dans la poubelle. Hmm? Il y a des gens ici dans ton quartier Qui ont moins d'argent que toi Elle n'amène pas sa mère à l'hôpital Elle a seulement les remèdes au quartier là, les, les indigènes qu'on donne là Sa mère boit Et sa mère a déjà 95 ans Toi tu as amené ta mère en Europe Tu as fait les opérations Tu as payé les bas 50 000 dollars On a fait des choses sur elle Je ne sais pas si vous comprenez un peu Et maintenant quand ta mère meurt Ton fils meurt je ne sais pas cet événement en fait je suis arrivé au moment où je, je, je remercie la douleur parce que les personnes qui ont traversé la douleur et les personnes qui n'en ont jamais traversé surtout les douleurs très intenses elles sont différentes tu vas vois quelqu'un te dit j'ai construit cette fondation si cet orphelinat est né parce que j'ai eu telle douleur à tel moment j'ai perdu peut-être telle ma mère j'ai perdu moi-même, j'ai grandi. Donc, les grandes douleurs, quand on les canalise bien et on laisse le Seigneur nous enseigner. Seigneur, à travers cette douleur, qu'est-ce que tu m'enseignes Tu vas voir que c'est toujours pour le bien de beaucoup de personnes. Toujours pour le bien de beaucoup de personnes. Quand quelque chose de mal vous arrive, ne laissez jamais cette douleur partir comme ça. Cherche toujours quelque chose. C'est comme un hôtel, voilà. On me donne l'idée de l'hôtel. Un hôtel que tu ériges. Ok, ma mère est morte. Je prends en charge euh, euh, euh, d'aider quelqu'un à payer un an de loyer, peut-être un coup son orphelinat. Ce qui fait qu'on va enlever de la rue 20 enfants, leur vie seront changées, leur avenir sera changé à jamais. À cause de la, mer, la mort de ma mère. Je ne sais pas si vous me suivez un peu. Le diable veut te distraire et te rendre, te faire être égoïste et te retourner sur toi-même. Voilà ce qu'on m'a fait. Vraiment. Oh, moi. Maintenant, si tu tournes le moi-là. Genèse, chapitre 50. Verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Supposons même que la mort de ta mère, c'est quelqu'un qui, qui a empoisonné les mortes. On a prévu de te toucher à travers la mort de ta mère, de ton enfant, de ton mari, je ne sais pas. Écoutez encore bien ce passage, que ça ait du sens dans votre vie. Vous avez médité de me faire du mal et vous avez agi. Monsieur. Dieu l'a changé en bien Je viens changer tout événement négatif de votre vie en bien Je déclare que les gens vont remercier Dieu Pour ta douleur Aujourd'hui quand on va ah, se Seigneur merci comme on a rejeté Joseph eh, Seigneur merci d'avoir, comme on avait vendu Joseph Ça c'est après je déclare que toute douleur qui te ronge, même si ça te ronge encore actuellement Je transforme cela en bien pour beaucoup de personnes Dorian, je pensais comme toi hein. Quand ma mère est morte, ça ne m'a pas fait mal hein. J'ai perdu ma grand-mère après ma mère et au fil des années, j'ai perdu. Après, j'ai perdu ma tante. J'ai vivé avec ma tante. En l'espace de trois semaines, elle n'est pas à l'hôpital. Trois semaines plus tard. Cancer. Comme ça, la elle meurt. Mais mon esprit était toujours. Jusqu'à ce que récemment, je perde quelqu'un d'autre. Et que tout ça, là, tout, tout ça, là. Tout ça, là, c'est parti au champ. L'ennemi va toujours chercher un coin. Il va chercher un connard. Il va venir pour essayer de déposer. Ça peut être une rupture. Tu avais un homme. Après vous, vous séparer, ça te fait tellement mal. Parfois tu ne comprends même pas toi-même. Ça te fait mal. téléphone, tu tout dis que peut-être encore pas tu sur raison, marché. ça te fait tellement mal tu ne comprends pas l'ennemi cherchera une forme quelconque de douleur pour vous atteindre maintenant ce que je veux que vous puissiez tirer euh, l'idée générale que j'ai de ça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 ou en des ponts qui vont tout encore à une torche de lumière qui va venir éclairer la vie de beaucoup de personnes vous me suivez un peu non Donc, je continue le somme 23. Il restaure mon âme. C'est Dieu qui te guérit. L'âme, c'est là où tu as tes émotions. Tu as tes, tes feelings. Ok, je me sens heureuse. je me sens J'ai de l'espoir. Je suis découragée. Je suis triste. C'est dans ton âme. La Bible dit, il restaure mon âme. C'est Dieu qui restaure ton âme. me conduit dans les sentiers de la justice. En fait, ce sommet, il y a des jours, où va danser un regard et je dis, ah, en fait, je suis, je suis qu'une marionnette, en fait. Je suis juste conduite. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. La vallée là, ça, tu vas rencontrer ça. Chanceline, la reine Chanceline, bonjour. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Vous voyez que tout ça, c'est Dieu qui fait, non? Vois un peu comme si tu as les serviteurs. On restaure ton âme. On te fait t'asseoir. On met la table devant toi. On met la nourriture dessus. On amène encore tes ennemis. On les fait asseoir en face de toi. On dit, regardez, Jocelyne. En fait, tu n'es que dans une... tu as, tu as un film. Tu as compris Donc ne t'en fais pas God has your back Dans la dimension où tu te trouves maintenant Le bonheur et la grâce vont t'accompagner tous les jours de ta vie Reçois cela Tu vas habiter dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de tes jours Reçois cela Amen Tu es en train d'être fortifié tu me suis tu es en train d'être fortifié n'aie pas peur et c'est que tu craignais avant c'est un sorcier ou oh, tu craignais ceci n'aie pas peur il ne peut faire rien contre toi Imaginez un peu Joseph en Égypte de seul. Après on le met premier ministre qui doit gérer tous ces gens-là. N'aie pas peur. Cette douleur c'est pour t'élever. Je suis. C'est pour t'élever. Parce qu'il y a des postes, il y a des responsabilités que tu ne peux pas avoir. Il y a certaines douleurs qui viennent, ça casse même ton, ton, ton, ta personnalité. Ça casse ton, ton arrogance là. J'ai une connaissance euh, que j'ai rencontré ça fait quelques mois, qui était très fier de lui. J'ai un seul genre de personne que, ouais, euh, euh, non, ne me fait pas ça, moi, il ne peut pas accepter, ne hein. parle pas comme ça. Il est arrivé quelque part pour faire son travail. La personne lui dit, que, pourquoi il fasse ton travail? Tu dois aller, tu changes... Il avait fait une certaine coiffure qui n'était pas bien. La coiffure des yo. La personne qui devait travailler sur lui dit que va d'abord enlever tes cheveux là. Mais plutôt la coiffure, fais la coiffure comme tout le monde normal. Il sort de là, il dit ah, ça veut dire quoi, moi je vais l'essayer. Après il dit qu'il y a eu une inspiration divine qui est venue sur lui. Que... C'est pour ton bien non? Il est parti, là faire ce que la personne a demandé, il est venu. Et c'est là que je lui dire, tu sais quoi, tu es en train de mûrir. Il y a des responsabilités que Dieu ne peut pas te donner. Parfois peut-être c'était, tu dis, oh je veux, Seigneur, donne-moi, euh, amène-moi les gens, amène-moi les enfants spirituels, amène-moi, donne-moi les responsabilités, je veux me marier. Dieu va d'abord te tester, tu vas traverser une certaine qualité de période. Tu vois comment ton humilité se remonte, tu deviens humble. Après, il te donne le mariage. Après, il te donne les enfants. Ou bien après, il après, t'amène les personnes maintenant qui seront comme tes enfants spirituels, que tu vas guider. Parfois, il y a des choses qui doivent mourir en toi. Et on ne peut pas te forcer. Ce n'est pas que chose qu'on lit dans le livre. Donc parfois, la douleur même, c'est la grâce de Dieu. Certaines familles, parfois, vous avez été dans certaines relations où je suis tellement fiers de vous. Tu m'achètes avec la barbe comme ça. Dès qu'on te dit, eh, Jocelyne, va te marier avant de venir me parler. Dieu te fait traverser une tempête. Il écroule tout ton monde que tu croyais que tu avais là. Tu te lèves un beau matin qu'on ça, il n'y a plus rien. Moi, tu redescends sur toi, tu redeviens maintenant toi. Moi, je suis arrivé en Bengé. Moi, je suis là. Oh. Te fait descendre. Ça, c'est pour que tu prennes le niveau que tu as demandé dans tes prières. Parfois, la douleur, c'est la grâce de Dieu, ma chérie. Oui. Et surtout, la façon dont tu prends la douleur. Quand Job a eu sa douleur, Job ne s'est pas les faire en disant à Dieu. Ah. Il n'est pas devenu aigri. N'est pas devenu écrit. Parce que Dieu, Dieu casse quelque chose en toi. Après tu t'assois Tu mûris. Et cette maturité, c'est pour handle, c'est pour handle. C'est pour tenir, c'est pour supporter le poids qui est en train d'arriver. Parfois tu vois quelqu'un, tu vois, il a une belle voiture. Oh Seigneur, je vais la cayenne. Je vais la. Ma chérie. Quand il y a une panne sur ça, c'est au moins 500 000. Les degrés que vous demandez là, ça vient avec. Il faut, être, il faut, il faut avoir la, la force pour supporter. Il y a certaines voitures que vous avez là-bas en ben, que tu ne peux pas partir chez les petits mécaniciens. Tu pas qu'à la maison. Une pièce, 3 000 euros. Ah ah Je ne vais pas entrer dans votre part aujourd'hui. Je ne passe pas là-bas aujourd'hui. Je ne passe pas là-bas aujourd'hui. Hey, 3 000 euros, le salaire de deux mois de, quelques, de certaines de personne mm -hmm. il y a des niveaux que vous avez demandé, Seigneur je veux Dieu en train de te préparer il se prépare et il y a aussi ce truc que le Seigneur me dit ça te permet aussi de comprendre les gens parce que parfois il y a des choses que tant que tu n'es pas passé par là, tu ne peux pas comprendre bonjour la reine Flo. Parfois, tu as besoin que tu juges trop les gens. Ah, pourquoi il me parle comme ça ah, Tu traverses certaines choses. La prochaine fois, que tu vois quelqu'un comme ça, tu dis ah, je ne sais pas ce qu'elle a traversé ce matin. Je ne sais pas pourquoi elle se comporte comme ça. Attendons aussi pour voir. C'est ça le leadership. C'est ça le leadership. Un leader, c'est pas seulement qu'un Un leader a besoin de sagesse. Parfois, vous me voyez, ah, tu as tellement de sagesse qui sort de toi. Je vous dis toujours que, écoutez, si on vous donnait ma part de sagesse là, tu vas arriver à route, tu vas dire que, Seigneur, je veux descendre. Pardon, ouvrez la, ouvre la portière, je sors. Pardon, ouvrez la portière, je sors. C'est même quoi, on conduit depuis on n'arrive pas. Ben. Je suis assise sur les aiguilles, ça fait mal. Il y a les trous, quand, dans, quand tu as dans le trou, ça balance, donc, les aiguilles là, entrent encore bien dans mon corps. Eh... Et... Oui, oui, refais une partie de la peinture. 10 000 euros, oui. Donc, euh, donc l'esprit veut que tu comprennes que dans cette saison, il y aura une nouvelle qualité de douleur qui va venir. Le genre que tu n'avais pas encore connu avant. Genre, j'ai vécu tout le genre, tout ça, mais l'autre aussi est bizarre. Et ça ne part pas, hein. Tu restes au milieu des gens, tu écoutes mes vidéos et dès que tu éteins le téléphone bien. Tu vois Monsieur Doulot devant toi. Tu as fini. Reprenons là où on a commencé. Ouh <rire> Laissez ça laissez. Non, non, non, non, non. Jesus. On ne peut pas te fuir. quand tu arrives à battre l'autre là et je, vous, je veux aussi vous que vous que c'est en te soumettant écoutez Jacques chapitre 4 tant que tu vas laisser ton ego la douleur là sera là Jacques chapitre 4 je sens comment quelqu'un est en train es de comprendre tu vas t'asseoir il va te regarder vous avez regardé, regardez vous ne le fuis plus Jacques 4, versets 7 et 8. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous avez suivi. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, homme irrésolu. décide-toi. Dans le jardin de, de, de, de, de, de Gethsemane, Jésus avait, son âme était dans le tourment. L'âme de Jésus, ça veut dire que l'âme contient les émotions. Et la Bible dit que Jésus a sué. Il a sué he, he, he was sweating drops of blood. Donc la sueur là, c'était le sang qui coulait. Tu imagines, tu sues au degré où c'est le sang qui sort Imagine un peu comment son âme était dans le désarroi, l'angoisse. Parce qu'il savait qu'il portait toutes nos infirmités. Ta sueur que tu devais venir prendre dans 2000 ans, c'est-à-dire maintenant, Jésus après ça, ça fait 2000 ans. Ta douleur là, les jours que tu passes dans ta chambre, tu ne veux pas sortir, tu vas voir quelqu'un là. Donne ça à Jésus, il a déjà porté ça. Jacques 4, verset 7 et 8. Je vous libère de toute douleur. Je vous libère de toute douleur. Je déclare que tout combat que vous menez avec votre... Tout esprit de dépression qui combat avec vous depuis des semaines. Quand vous écoutez ceci, je vous délivre. Je commande que ces mains, les mains de Satan, soient enlevées de votre corps. Vous allez faire un lavage au sel. Mettez le, le sel dans de l'eau aujourd'hui pour vous laver. Et vous lisez le somme 35 dessus. Et vous parlez, je me délivre de tout esprit de dépression, tout esprit de culpabilité Je libère mon esprit de tout regret Au nom de Jésus Satan je te commande d'enlever tes mains De l'esprit, de la tête des enfants de Dieu Josué 3 verset 2 à 5. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Je réprime au nom de l'Éternel tout démon dans votre vie, dans votre tête. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem, qui a choisi Joséim. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, « Je viens ôter tout vêtement sale que l'ennemi a mis sur vous. » Tout esprit d'accusation. J'enlève votre iniquité et je vous revêts d'habits de fête. Je change le vêtement spirituel et physique sur vous. Je commande qu'on mette un tuban pur sur votre tête. Et que l'ange de l'éternel ne quitte pas votre présence. Amen. Je déclare que toute réponse à vos prières que l'ange a porté, et il était descendu pour vous apporter, Et il était bloqué. Peu importe que ce soit dans le premier, le deuxième ou le troisième ciel. Je commande sa libération pour qu'il arrive avec votre réponse aujourd'hui. Au nom de Jésus. Je vous libère de tout endettement. Je vous libère de toute lourdeur. J'enlève les flèches qu'on a lancées sur votre cœur. Toute flèche sur votre poitrine. Tout esprit de dépression. Je vous en libère. Au nom de Jésus. Amen. Congratulations. You have seen the glory of God. Vous ne connaîtrez plus jamais la tristesse. And you will come back with a new song to sing, my God is good. Oh. You will come back with a new song to sing, God is good. Oh. Congratulations, God is good. Voilà le couscous, je vais mailler le couscous. Devinez avec quelle sauce. J'ai fini moi a fini. Donc moi y'a pas mailler mon couscous, j'ai déjà mailler le couscous aujourd'hui. Donc ne me faites pas le inbox pour me dire que bon appétit, reine. La reine, Yvette, là, que toi m'écrive, me dit bon appétit. Devinez la sauce. Devinez. Une sauce qui fait comme ça, là. Bon. Bye bye. Bonne journée à vous. Le roi Eve, c'est la sauce jaune, avec le combo. Je vous souhaite une bonne journée. Mangez quelque chose qui vous plaît aujourd'hui. Ok? Que la joie, que ma joie vous contamine. Bye bye. Et ils disent, et ils You can battle with a lot of. No, no, no. All changes my mind about me. Bonne journée.